L'ère numérique dans laquelle nous évoluons n'a de cesse de nous interpeller pour redéfinir ou affiner le sens que nous attribuons aux mots issus de notre imaginaire. En les bonifiant d'éléments sonores qui révèlent nos émotions, d'illustrations qui teignent nos idées les plus subtiles, de mouvements pour les dynamiser, leur lecture devient plus accessible. Cette auto-formation vise à développer progressivement votre compréhension des stratégies multimodales en lecture, en écriture et en communication orale. Nous vous invitons à découvrir plusieurs ressources, à réaliser des activités menées sur le numérique et à produire une création multimodale qui sera bonifiée tout au long de votre parcours d'éléments visuels, sonores et mobiles parce qu'utiliser divers modes et médias pour favoriser l'interactivité et parce que la construction de sens influence la réécriture. Cette auto-formation s'appuie sur l'écriture de création pour optimiser le développement de la compétence multimodale. La section en classe vous proposera des ressources clés en main que vous pourrez adapter selon la réalité de votre milieu. Lire et communiquer en interreliant l'écrit, l'image et l'audio à l'aide du numérique rejoint davantage les apprenants du 21e siècle. Alors, c'est un rendez-vous sur Campus Récit.